les médusés, et quand tombe la nuit, tombe l'oubli. Ô toi, naufragé, que ce voyage a ruiné, toi qui ressens la peur de l'instant, ton enfant sur un banc, en proie au tourment. Quand ta détresse est immédiate, que tes S.O.S. restent sans réponse, lors de ces terribles heures, que ressens-tu d'autre une cinglante, peur pour ta vie. À quelle force se vouer Quand te balayent les scélérates lames De ces mers inconnues, Quand ton canot prend l'eau, Lorsque tes eaux sont glacées Et tes camarades d'infortune trempés, Dans l'espoir timide D'apercevoir au loin Une lumière, un son, un signe Que les secours sont en route, Qu'il y aura un demain. Que cette tragique Odyssée se terminera sur terre et non pas engloutie par les sirènes. Oui, maudit marin, le drame te touche ce soir. Et l'espoir semble lentement s'éteindre, telle la vie dans les yeux de tes amis. Le maigre butin que vous avez pu sauver lentement s'épuise. Pourtant, plus tôt, vous avez vous-même sauvé un radeau sur lequel subsistait un unique cœur navré. Votre capitaine a choisi d'ignorer ses avertissements. Sa détermination vous a mené dans les affres d'un combat inégal. Tant il ne savait vers quel fléau il naviguait. Aucun vent ne pouvait plus vous être favorable. Vos habits sont disparates, surpris comme vous avez été par le naufrage de votre galion. Certains avancent couverts de leur habit de car, et d'autres portent encore les vêtements de Morphée. Cela fait bien peu de différence, vous êtes tous trempés. Les membres se raidissent, vos lèvres se gercent, vicieusement, et vos extrémités se noircissent. Nulle chaleur n'existe en ce canot, autre que celle de ces passagers. Celle-ci se réduit d'heure en heure. Alors que le futur matelot qu'aurait dû être ton fils ne survivra peut-être pas à sa première sortie en mer. À la merci des éléments, n'importe plus votre bord. Des cris, des suppliques, éclatent parfois. Certains abandonnent par désespoir et plus capables de supporter ce martyre, s'offrent au flot. Ils ne deviennent plus que souvenirs. D'autres sont rendus fous par le crachin et les embruns, Triste est leur sort, tant ils succombent à la soif. Qui est malédiction aussi terrible et dure qu'est l'absence d'eau pure en haute mer Alors pour eux, qui étaient tes camarades, tes sœurs et frères de mère, devient insurmontable pour leur raison de rester fermement arrimé à sa psyché. Ceux-là peuvent être violents. Et dans de pugilats sanglants, l'homme redevient animal. Avec ses crocs et ses ongles, le désir de survivre l'emporte. Tu te défends pour ton enfant. Dès lors, tu fais couler le sang. C'est ton premier meurtre. Malgré ton épuisement, ressens-tu du dégoût Ou es-tu soulagé d'avoir sauvé Sous ces alizés pétrifiants, bien plus deviennent fantômes, l'esprit broyé avant leur corps, l'encre mouillant qu'ils représentaient, se brisant, impuissant de supporter les maux qui affligeaient sa barque. Ainsi, sans un cri, celle-ci s'en allait dériver vers les rivages du paradis, laissant sur place les restes inanimés de celui ou celle qui fut un tout. Compagnons silencieux des survivants, en cet ennui mortel, ces égarés dérivent sans espoir. Ils ont tous des larmes dans leur voix. Eux, si doués pour nouer, tirer et hisser, ont la corde sensible touchée. Que donc leur reste-t-il, si ce n'est qu'un souffle, un misérable souffle, qui bientôt s'épuisera Quelle tragique déchéance subit votre pavillon Vous, qui étiez, si audacieux, contre vents et marées, vous, intrépides aventuriers, ceux qu'on appelait cavaliers des courants, ceux qui étaient aguerris et dont l'expérience se comptait, aux rides de leur trogne, Sillons profonds et inégaux Creugés par le vent et le sel La mer, votre nourrice Réclame impitoyablement son dû Le temps est venu pour vous, matelot Dites adieu à votre fardeau Plus jamais vos épaules ne souffriront des courbatures De vos taches de pont Vos pommes ne s'écorcheront plus Sur les cornes noueuses Certains bouts, maintenant sans harnache, flottent, privés d'attache. La cale, havre de vos hamacs, ne résonnera plus de votre repos profond. La vigie, sentinelle fidèle de votre cap, ne veillera plus sur vous, sa garde désormais terminée. La cambuse qui savait si bien vous offrir un repas chaud et salvateur, ne nourrira plus dorénavant que ceux qui étaient ses ingrédients. Votre proue, courageuse, ne fendra plus ses latitudes gelées. La poupe, théâtre de tant de changements de cap, va rester à jamais immergée, sa barre figée et son safran brisé. Ces hublots à jamais ne seront observés par les plus courageux des scaphandriers Si jamais Un jour L'épave est retrouvée Avec elle reposent déjà en paix Certains de vos plus précieux compagnons Tels vos filets Qui remontaient la vie Aujourd'hui Les courants chariront vos morts Cette voie d'eau était une plaie mortelle Trop Furent noyés dans leur somme Peut-être est-ce eux Les plus chanceux dans votre calvaire, il n'existe nulle retraite. Plus aucune chance d'accoster et d'écailler à quai votre frambord. Et sur ces étendues enragées, l'abandon est la seule destination. Lorsque n'existe plus de driss à étarquer, aucune chance de s'avitailler. Quand sous vos pieds agonisent lentement les plus affligés, nul port n'est à portée. Aucune baie ne saurait vous abriter, c'est la haute mer, un infini de furie, ici, nulle terre, hormis celle qui s'étend sous vos pieds, à des lieux de votre coque, votre voilier dénudé de ses haubans, ses voiles affalées par la force des marées, quant aux quatre vents, s'offre son enveloppe. Rien ne saurait supporter les complaintes de leurs baisers, que en ces âmes meilleures qu'un océan de fureur, pourquoi s'acharner à survivre quand le sommeil est si facile Que choisiras-tu Vas-tu t'embouquer dans le chenal de la faim Tu n'es qu'une étoile étouffée, dans une galaxie de frénésie, au sein d'un univers, sans limite. Est-ce que la mort sera la dernière couverture de ta bannette Quand bien même vous seriez encore assez fort pour espérer manier les rames de votre galère, l'océan ne vous laisserait plus naviguer. C'est bien lui en ce moment qui est votre maître. Il vous gouverne à sa guise. Celle-ci est temps de vous engloutir. Et de sa volonté impitoyable, vous êtes les esclaves. Et cruellement, c'est bien la faucheuse qui est devenue votre maîtresse. Il n'y a plus qu'elle qui vous emporte en son art du matossage. En ses bastingages, tandis que vos souffles gelés laissent entrevoir vos dents qui vont rager entre elles. Sous l'effet du froid et de l'effroi, Impossible d'embraquer le fil du destin, Il vous emporte avec son air. Sous peu, vous reposerez tous en ces tréfonds. Vous êtes déjà si nombreux à avoir rendu congé à la compagnie. Une énième renverse de courant vous secoue brutalement. D'un coup d'œil éreinté, tu constateras, encore une fois, Qu'aucun amer n'est en vue. Pourtant, ta flamme ne s'éteint pas. Approchant de sa fin, ta chandelle consume ses derniers morceaux de mèche. Cela te laisse le temps d'écrire, sous le regard affligé de ton gamin, ce que tu sens être tes derniers mots. Une bouteille à la mer, c'est bien ce que tu es en train de faire. Un bleu flacon, qui jamais n'accueillit aussi précieuse cargaison. Unique preuve tangible que de ce naufrage, il exista des survivants. Tu laisses ta progéniture la confier à la fortune. Son message, immédiatement, saisi par les points du hasard, vous la perdez bien vite de vue, absorbée par la tempête. C'est votre dernier réconfort. Ainsi, une dernière chose fera que ce maudit équipage se regroupera une dernière fois pour ferler la toile des hauts fonds. Quand ils talonneront, leur ultime plancher glacial, leur agrément final, sera un sommeil éternel, avec pour l'un seul l'écume de la mer qui les fit vivre. Et réclama à la toute fin leur vie. Et tombe la nuit et tombe l'oubli.